BioGarant présente la recette pour une bonne année. Prenez une touche de fantaisie, ajoutez de l'amour, de la générosité, de nouvelles expériences et une bonne dose d'amitié. Avec un peu de curiosité et de nouvelles rencontres, vous voilà prêt à passer une bonne année. BioGarant vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé.